Bonjour et bienvenue pour la seconde partie de notre step by step consacré à la peinture de la Jeep Wasp Flamethrower commercialisée par Mang Model. Après l'application de la couche de base à l'aérographe et au pinceau, je vous propose d'aborder la peinture au pinceau des détails et découvrir quelques astuces pour leur réalisation. Ainsi, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la peinture des pneus et l'utilisation de masques, la réalisation du tableau de bord et des feux de position. Bien qu'il soit possible de peindre les pneus à main levée en nous aidant des limites de la jante, il est parfois plus sûr d'utiliser un masque de peinture, soit du commerce ou réalisé soi-même, afin de réaliser rapidement et simplement la mise en peinture des pneus ou des jantes. Nous utiliserons ici un outil de découpe circulaire afin de réaliser notre propre masque en veillant dans un premier temps à mesurer le rayon de la jante et le reporter sur l'outil pour la réalisation de ce masque. Nous utiliserons aujourd'hui un post-it, bien qu'il soit préfé préférable de faire appel à du scotch de masquage. Plaçons notre post-it sur un tapis de découpe et plaçons notre outil de découpe par-dessus. Puis, par un mouvement circulaire, procédons à la découpe d'un masque que nous pourrons utiliser soit pour masquer la jante précédemment peinte, pour masquer le pneu que nous aurons pris le temps de sous coucher en noir. Ainsi, dans ce cas de figure, nous pulvériserons à l'aérographe la teinte choisie, ici de l'olive drabe, ou dans ce cas de figure-ci, utiliserons notre masque comme repère et peindrons le pneu à l'aide également de notre aérographe et d'une teinte dark rubber. Nous allons ici réaliser la peinture du pneu à main levée et dans un second temps, à l'aide de notre masque, euh, la peinture de ce pneu à l'aide de l'aérographe et de peinture euh, d'Arcrober. L'autre solution étant d'utiliser notre masque de euh, notre masque pour peindre la jante à l'aérographe. Nous utilisons ici la même couleur, bien qu'il aurait fallu utiliser de l'olive drabe. Le tableau de bord demandera plus d'attention, principalement afin de réaliser les détails des différents cadrans. Pour ce faire, nous utiliserons de la peinture acrylique de formulation à base d'eau à l'image des peintures Acrycos Valero ou E.K. Interactive Third Generation. Ainsi qu'un pinceau neuf, double ou triple zéro. Nous commencerons par peindre l'intérieur des cadrans en noir, Une fois sec, nous prendrons le temps de peindre les différents repères des cadrans ainsi que les aiguilles. Ce travail, bien que pouvant être long, ajoutera du réalisme à votre maquette et un point de fixation du regard sur un détail majeur. Nous veillerons ensuite à reprendre le contour des cadrans avec une teinte plus claire et une fois sec, mettrons une pointe de vernis brillant pour suggérer le vert sur les cadrans. Enfin, dernier point, la peinture des feux de position ou feux de route. Il s'agira ici de peindre au préalable ces éléments à l'aide d'une teinte argent, chrome ou aluminium, en respectant les reliefs puis une fois sec de peindre les feux à l'aide d'une peinture translucide de la couleur appropriée. nous évoquerons dans la prochaine vidéo l'utilisation de vernis et la pose des décales.